spéciale dédicace aux gens qui disent des trucs à ceux qui écoutent les gens qui disent des trucs et à ceux qui s'écoutent dire des trucs aux gens qui écoutent les gens qui disent des trucs, aux gens qui écoutent les gens entre les beaux discours et les beaux parleurs Et Tomo qui se et qui se trouve chez les beaux parleurs Fut-il amère, le palabre sans balverbe verbe Et balèque de dire de la merde tant qu'on l'a dit belle On a beau dire, on a beau faire Genre on voit l'avenir, faut voir le regard qu'on a sur hier Ça vaut bien la peine de faire des belles phrases qui plaisent Lequel de ces mères y portera ce qui pèse Aucun comme d'hab aucun s'y plaise quand les requins passent à table Et la mémoire qui pêche bien souvent par ses failles On retiendra ce qu'il laisse Mais sûrement pas ce qui craille On boit ce qui bave et pourquoi pas dit merci Vois ce qui paraît mais constate qu que ça divertit y'a que comme ça que l'hiver fuit tout ça s'accélère Tu sais déjà que c'est des reprises, on t'a déjà joué l'air ouais. Syllabe, mot, phrase, refrain plus c'est faux, plus c'est beau, plus c'est beau, plus ça se retient. Si la d'eau face à toi, ça te revient. Plus c'est faux, et plus ça se retient. Si là, mot phrase refrain, plus c'est faux, plus c'est beau, plus c'est beau, plus ça se retient. Si la d'eau face à toi, ça te revient. Plus c'est faux. Que valent les belles paroles quand les faits sont lait, qu'on y fait son beurre comme on fait son lit, on se couche et perd pas le rôle. Et fait sonner réflexion leur Quoi qu'on avoue son immense push, ce qui nous pékeille. On en connaît les ressorts, mais le style ça paye, donc ils sont pas vraiment tort. Un silence égay, mais il apparaît encore que parfois le silence éveille ce que la parole endort. Et hey. La mélodie, caresse et flat, mais on soigne pas la maladie en écoutant du Wagner ou Bach. Merde, les mélodies paraissent, hélas. Même chez les mieux on dit que tout ça, ça laisse des traces, ouais. Langue de bois et lèche qu'une semble parfois qu'un sale paquet d'excuses. On s'exclut, on laisse couler. Ne cède plus, ne cède plus nos laisses écoliers. Hey. Syllabe, mots, phrases, refrains. Plus c'est faux, plus c'est beau, plus c'est beau, plus ça se retient. Syllabe, dos, face à toi, ça te revient. Plus c'est faux et plus ça se retient. Syllabe, mots, phrases, refrains. Plus c'est faux, plus c'est beau, plus c'est beau, plus ça se retient Si la dos face à toi ça te revient, plus c'est faux Mange des mots, t'auras ça, ouais c'est étrange C'est moins que ce que c'est Vora, stack, c'est pas juste Mais qui dit que ça doit l'être, ouais t'es toi mec, t'es juste un type critique de toi. t'es t'es blablabli, t'es bla. Quoi que ça dise, faut que ça reste à sa place, t'es maudisto donc Quichotte, la place des beaux discours, Ouais, c'est dans les chiottes. Syllabe, mot, phrase, refrain. Plus c'est faux, plus c'est beau, plus c'est beau, plus ça se retient. Silla, dos, face à toi, ça te revient, plus c'est faux. Oui, plus ça se retient. Syllabe, mot, phrase, refrain. Plus c'est faux, plus c'est beau, plus c'est beau, plus ça se retient. Silla, dos, face à toi, ça te revient, plus c'est faux.